Moi franchement ça m'a fait un truc notre victoire à la coupe du monde. oui euh, euh, je comprends, mais, moi ça m'a rien fait mais c'est juste parce que je m'en fous en fait je crois. Mais c'est marrant comme tu dis notre victoire, alors que toi non plus t'aimes pas le foot. Et tu dis pas on quand un chercheur français gagne un prix Nobel par exemple. Ah ben ouais, par exemple il y a deux ans, en 2016 Jean-Pierre Sauvage, français Jean-Pierre Sauvage, mmh. gagne le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la synthèse de machines moléculaires, des klaxons dans la rue, que dalle. Ah, et ben, on et on droit, non mais on aurait dû. mais j'avoue, j'ai rien fait. Non mais on aurait dû, on aurait dû monter sur les, les bus et tout, et ça aurait été trop stylé. On aurait été là. On a gagné le prix Nobel de chimie. C'est nous la Nobel. C'est nous Nobel. Champion. Nous... Mais dites les mecs, vous trouvez pas que le on là, c'est un peu celui des mâles blancs cis-hétéro, parce que bon quand même, il y a eu seulement 52 femmes nobilisées contre 842 hommes. Ouais. ouais. Le, le... Mais mais dans le lot, il y a quand même Marie Curie. Ah. Et là, Marie Curie, est on vrai. est quand même sur de la fierté nationale. Toujours euh... Marie Curie, <rire> quand même. Vrai. MC. C'est vrai, c'est la classe. Deux étoiles sur le maillot, deux prix Nobel en physique et en chimie. En plus, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de voter ni d'ouvrir un compte en banque. Respect. Ouais. Mais bon. La véritable égalité, elle aura lieu quand il y aura aussi des femmes incompétentes à la tête des laboratoires de recherche et des instituts. Euh, comme, comme les hommes, ah, mmh. on en est loin quand même. Là, on en est loin, ouais. mmh. Parce que, oui. Parce qu'il y a des amis, il y en a un paquet quand même. Mmh. Mais tu vois, euh, maintenant que j'ai réfléchi, je dis aussi on a marché sur la lune. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Souvent, oui. Ouais. Euh... Alors que c'est clair que c'est un ricain qui a marché sur la lune. Ah, oh bah ben non, attends, Neil Armstrong, quand il marche sur la lune, il. Qu'est-ce qu'il dit Il dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc l'équipe qui gagne dans l'histoire, c'est les humains, quoi. C'est l'espèce humaine qui, qui accède à quelque chose. Ouais, encore heureux parce que tu t'imagines, il a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les yeux. Ouais, c'est. Oh, ouais. Ouais, <rire> Là, ça aurait été moins stylé, ouais, moins classe. Bon, bon. En même temps, il n'a pas planté le drapeau des Nations Unies. Hein. Non. Hey. Non. Et je pense que les vietnamiennes et les vietnamiens, que les américains recouvraient d'un tapis de bombe, ils auraient eu quand même quelques remarques à faire sur la pertinence de l'équipe humaniste. Ouais, ça leur faisait une belle jambe. Non mais le problème en fait c'est de parler d'humanité, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'anthropocène, l'ère de l'humain qui modifie le climat truc vachement à la mode mais c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'il y aurait l'humanité qui serait un tout cohérent comme si face à l'urgence écologique il y avait les mêmes responsabilités pour Donald Trump et un indien guarani complètement faux l'humanité c'est un mythe mais oui mais tu vas pas détruire notre humanisme là c'est le moment faut être positif un peu c'est le moment de se rassembler tiens tiens tu es docteur en, en psychologie sociale sauve-nous rassemble nous rassemble nous c'est quoi les, les théories qui fait qu'on se met ensemble eh ben, c'est un vaste sujet, parce qu'il y a différentes théories en psychosocial, en sociaux et en philo, et plusieurs dynamiques envisageables. Mais, mais, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc déjà un peu grégaire, quoi une espèce d'instinct d'animal social, genre comme les mouettes, quoi Oui, certains chercheurs ont pu le voir comme ça. Ils considèrent le sentiment d'appartenance au groupe comme répondant à une espèce de besoin fondamental qui sert à réduire le niveau d'anxiété. Après, d'autres focalisent plutôt sur les liens sociaux, le contrat social, les valeurs communes, le cadre institutionnel ou cérémoniel qui vont permettre l'émergence d'une cohésion de groupe. C'est plus un choix, là, déjà. Exactement. Et après, d'autres te diront aussi que ça dépend de ta façon à toi de te percevoir et que tu te sentiras proche des personnes qui, selon toi, te ressemblent. Okay, donc, si on résume, tu as, as quand même trois dynamiques de groupe. C'est soit on, on se met ensemble parce qu'on stresse d'être tout seul, Soit euh, sur la base d'un contrat social pour fermer société, euh, voilà, de se mettre d'accord ensemble, ou soit juste parce qu'on se ressemble, on trouve ça chouette et donc on a envie de s'assembler. C'est un peu ça les... Oui, c'est ça l'idée. Mais tu te doutes bien que pour toutes ces différentes manières de faire groupe, on peut trouver des biais. Alors, on bah, Les chercheuses et les chercheurs. Les chercheurs. Oui, les chercheurs. Mais, mais, mais, mais quel biais Pourquoi Alors par exemple, si on reprend la théorie des besoins sociaux, on va trouver des personnes qui restent dans des groupes qui leur sont défavorables, voire même dans lesquels elles encourent un risque juste pour répondre à ce besoin de faire groupe. Après, si on évoque euh, la théorie euh, des, euh, de la cohésion sociale, et eh bien comme elle repose sur l'idée de l'adhésion aux normes, elle exclut de facto toutes les personnes qui s'écartent des normes. Mmh. Et en ce qui concerne l'identification sociale, comme l'idée c'est que ceux qui se ressemblent s'assemblent, là aussi on mmh. va exclure ceux qui ne nous ressemblent pas. Et comme l'opposition entre les groupes, c'est un très bon moyen de les renforcer, bah, je n'ai pas besoin de vous détailler toutes les conséquences néfastes qui peuvent découler de cette manière de faire mmh, groupe. Je crois qu'on qu voit bien, oui. En plus, avec l'urgence climatique et tout ça, il faudrait qu'on arrive à faire, euh... à faire comme sur Pandora. Tu vois les navires Tu vois comment, comment eux, ils arrivent avec leur espèce de, de port USB, là, à se brancher avec des, des espèces de rhinocéros euh, requins-marteaux et avec des dragons et des, et des plantes euh, Faire ça, c'est-à-dire faire un, un, un groupe où il y aurait aussi des, des non-humains dedans. Mmh -hmm. bon, ça, c'est ambitieux. Débarrassons-nous de toutes ces vieilleries, l'humanité, mais aussi la division euh, nature-culture, quoi. Comme s'il y avait d'un côté euh, tout ce qui relève de l'homme, du social, et de l'autre, de la nature, et que c'était complètement séparé. Alors ça, c'est une vision qui, qui est occidentale, mais qui, qui est la moins partagée au monde. Hein. C'est pas moi qui dis ça, ça. c'est Philippe Descola. Ah, mais pourquoi il dit ça, Philippe Descola ah, Parce que Philippe, il dit ça parce qu'il est anthropologue, ah, et qu'il s'intéresse beaucoup euh, à la question de, de, de comment on se forment les collectifs. Et donc, former un collectif de nous humains contre, contre la nature ou face à la nature, ça, c'est une, une, une version qui est, qui est historique, qui est, qui est géographique, qui est une autre façon de penser les choses, mais qui n'est pas la seule. Du coup, Philippe Descola, il permet un peu d'interroger ça, de montrer à quel point ben, ces choses-là ne vont pas, pas d'elles-mêmes et que dans d'autres civilisations, on pose autrement la question de qui on range avec qui, pour faire quoi, euh, comment on discute. Euh. En fait, ce qu'il nous faudrait, ce sont des extraterrestres. Des extraterrestres D'accord. Bah oui pour qu'on réalise tout ce qu'on a en commun et tout ce qu'on doit défendre. Ou alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'on on est tous à faire face ensemble à la même catastrophe. La même grosse, tu vois, un truc un, un, vraiment important, quoi, de... Tous. Non, mais on, on y est, en fait, C'est la, la catastrophe, là, c'est bon, bon on l'a Mais alors, tous, nous, ça serait qui, là, pour toi Bah, les, les terriens. Nous, les vivants. Les vivants Mais alors, on Trump avec les éléphants de mer, finalement Oui, non, ça on a un accord. Mais par contre, Boujna, je comprends toujours pas pourquoi il se retrouve avec la lichen. Mais si, regarde, si le blobfish, c'est l'extraterrestre et que le requin-marteau, on le met dans le groupe A, euh, on peut pas les mettre dans le groupe mix, donc forcément, ça va dans le groupe B.